C'est oui, ça, c'est nous, nous, nous, nous. Tu connais pas, tu y ni Non, coller, ça coupe quai. Il y a mon écran. Abreis, tu te vois les vrais Oyas depuis le net. Viens vous mettre à info de Tu apprendras. Oui, tu connais pas, tu y pas Ça tue quai. Vous créez.